Je voulais vous montrer un petit peu euh, bah là où j'en suis, au niveau des, des boutures notamment euh, en, en godet forestier. Et puis bon, on a le rempotage aussi également, des, des quelques plants que je rempote pour faire une vente de printemps qui, qui a bien avancé. Bon, il faut que j'en fasse encore quelques-uns, mais c'est pas mal. Et donc voilà, les, les boutures euh, d'un petit peu de tout, des ronces sans épines, euh, des vignes, des sureaux, des... Qu'est-ce que j'ai d'autre Des figuiers, de la baie de maie. Attention, je vais essayer de ne pas bouger trop vite quand même pour vos yeux. Voilà, c'est beau. C'est couvert avec de la cause de sarrasin, du goji, des vignes, des figuiers, bon voilà tout ça. couvert avec de la cosse de sarrasin comme je disais, là c'est pas encore couvert bon voilà, des plants rempotés de, de groseillers qui démarrent bien hein. c'est joli des figuiers rempotés qui étaient un petit peu petits des, des ponts cyrus trifioliata des citronniers bon ça c'est pour les greffer quand ils auront une taille respectable là, je m'amuse avec mes semis de châtaignes qui sortent c'est officiel, le châtaignier pousse à télépousse. Bon, voilà, bon, là j'en ai j'ai encore quelques pots, vous voyez. J'ai même un fait joie ici que j'ai rempoté. On verra ce que ça donne. Donc, tout ça pour dire que ces boutures-là, je vous rappelle par rapport à l'autre de saule que je suis en train de fabriquer. Eh bien, je vais tout simplement, c'est pas compliqué, hein, j'ai toujours, euh, quasiment toujours, en tout cas, un multiple de deux sur mes plaques à godets, là, sur, sur ce que j'ai fait. Par exemple, les gogis, il y en a deux, par exemple, euh, euh, bon, c'est pas le cas pour tous, hein, mais euh, les ronces à mûres, c'est deux, quatre, les figuiers, c'est deux ou quatre, les vignes, c'est deux ou quatre, par variété. Et donc, bah, je vais les arroser euh, moitié avec de l'eau de saule et moitié sans eau de saule, quoi. Et puis, on verra. Voilà, les pots question organisation les pots c'est vraiment euh, pas la production que que je fais de manière euh, phare hein. c'est vraiment euh, une petite production de printemps qui reste euh, que de mi avril à fin mai en vente et qui me sert surtout à attirer des clients que je ne verrai qu'au printemps voilà c'est vraiment une opération euh, pub marketing euh, commerciale purement euh, avec des plans qui, je fais en sorte quand même que les plans soient beaux en pot sans avoir un, un chignonnage. C'est pour ça qu'il ne reste pas plus que, que jusqu'à fin mai en pot. Voilà. Alors, question bouturage. Notez bien que ici ne sont mis en bouture, sauf à une ou deux exceptions près bien sûr, mais que des tiges creuses. Parce qu'on va voir. Euh, ensemble, je vais vous expliquer un petit peu mon itinéraire technique en détail les boutures de bois creux réussissent beaucoup beaucoup moins bien en pleine terre directe voilà et donc euh, bah, j'ai repéré un certain nombre de critères et donc bah, j'échange un petit peu ma façon de faire cette année voilà c'est pour ça